Le Mac de l'après-midi. La Sud Radio. Alors je sais que ça va en faire sourire quelques-uns dans cette émission parce que c'est vrai qu'on dit qu'il faut avoir de l'audace, il faut oser en France, allez-y, les points fermés, on avance. Et même si de temps en temps, eh bien on a le, le nez qui flanche et qu'on mange un petit peu les racines, eh bien on essaie de se relever et euh, c'est pas parce qu'on n'est pas arrivé à ses fins que c'est la fin du monde. Et que, voilà. bon. En tout cas, c'est l'état d'esprit à la française et on va l'évoquer euh, ici dans cette émission sur euh, cette journée de l'audace qui est prévue. C'est la première du nom qui est prévue demain et notamment une initiative qui va se dérouler à Toulouse, à la salle Nougaro de Toulouse journée de l'audace première du nom euh, avec mes invités qui sont ici au Notre-Dame Isabelle alors je le dis à, à la quoi, à l'anglaise la comment vous voulez que je le dise Isabelle Colkins J'ai moi-même du mal à articuler à <rire> prononcer mon nom de famille Qui est d'origine effectivement anglo saxonne Ben oui, ça s'entend tout de suite hein. Isabelle Colkins, donc oui. vous êtes formatrice et coach euh, Il y a également Michel Poulard qui est là Salut Michel, bienvenue, qu'on connaît bien Qui euh, intervient régulièrement dans l'émission Expert, alors ça c'est un beau métier Vous imaginez sur une carte de visite Expert en optimisme, hum qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Moi, La vie est belle, le type il a toujours le smile et Déjà rien que de donner ma carte <rire> Ça donne le <rire> sourire à celle que je donne C'est extraordinaire j'ai encore rien fait que le sourire. Voilà, j'ai déjà rempli une partie de ma mission. Yannick Alain est là également, formateur et conférencier en stratégie d'excellence pour professionnels de la vente. Là, Absolument. J'apprends aux dis... gens à vendre et à se vendre. Mais ça, et vous êtes un autodidacte en plus. Absolument. Oui, ça, ça c'est fantastique. Et puis, Nicolas Peine qui est avec nous, fondateur d'une nouvelle discipline. J'ai eu très peur quand j'ai vu le nom. Ça s'appelle <rire> la PNL Marketing. C'est ça. Salut Nicolas, ça. merci d'être avec nous Vous êtes tous des optimistes Vous êtes tous des ninjas euh, Des ninjas, <rire> <rire> des, ninjas, <rire> des, des ouais, combattants C'est <rire> euh, vrai que ça peut faire sourire Parce que quand on se dit, tiens on va faire une journée de l'audace D'abord qu'est-ce que ça veut dire l'audace, Michel L'audace c'est une énergie Qui pousse à agir En dépit euh, des difficultés hmm. Et de tout ce que l'environnement Peut nous dire que ce n'est pas possible L'audace hmm. c'est en fait Cette énergie qui pousse à l'action Malgré les difficultés ou malgré euh, les avis des uns et des autres, la ouais. pression des uns et des autres. Oui, parce frère. que vous ne vivez pas tous dans un monde de bisounours. Absolument hein, pas, ah, on vit dans le ah, même non. monde que le vôtre. Hein, euh, on, est et, est, on a entendu les news tout à l'heure, on se disait justement, elles ne sont pas jolies jolies. On vit dans ce même monde, on se tient au courant, on est dans ce monde et on s'intéresse à ce qui se passe autour de nous. Seulement voilà, on, on, on privilégie justement euh, cet aspect optimiste, c'est-à-dire d'aller chercher le meilleur. Ouais. Que nous avons en nous pour commencer, ça commence par nous et le meilleur qu'il y a autour de nous. Bon. Isabelle, comment vous vous êtes tous rencontrés là, pour former cette espèce de clan qui va euh, organiser cette journée de l'audace Ça a été plus fort que nous, je crois. Enfin, Michel, on s'était rencontrés il y a 4 ans à un oui. TEDx. On était tous les deux intervenus. Et, mais on ne s'était pas revus depuis. Donc aujourd'hui, on se revoit après 4 ans grâce à cette journée de l'audace. Et euh, Alain et Nico, ben, nous sommes Toulousains et euh, partie prenante pour cette euh, journée de l'audace. Ouais. Et on travaille ensemble en fait régulièrement. Est-ce que ça veut dire que vous avez tous pris des risques Que ça a toujours fonctionné et que vous avez toujours mis en application On a tous pris des risques. Est-ce que ça a fonctionné Non, clairement pas. Pas à chaque ça fois. Bat, pas à chaque fois. Et ça vrai. ne vous a pas abattu Ah non, clairement pas. Et quoi. vous gardez votre optimisme Absolument. Et la même envie et la, même, euh, la même volonté et la même... de Alors faire. Fait, tous les pas fait. On se représente. pardon. Oui. Quand on sait que l'échec fait partie de la réussite, on accepte plus facilement mmh. les, les moments où on ne réussit pas. Et bien entendu, ça ne fait pas plaisir, ça fait de la peine. Mais quand on a une vision optimiste, on, on sait que l'échec mmh. est fait partie intégrante de la prochaine réussite. Voilà, mmh. il y aura d'autres réussites. Alors on, pas verra, la fin. on verra dans le détail ce que vous préconisez, ce que vous allez proposer au travers des conférences, notamment pour cette journée de l'audace demain à la salle Nogaro. Il y a déjà une deuxième journée de l'audace qui est, qui, est, qui est en vue, hein, je oui, crois, vu tout le tout succès de la, de la première. Donc c'est dire, Nicolas Peine qui reste dans son petit coin, là, qui se dit, bon on va pas trop m'interroger donc ça va. <rire> Juste, euh, vous, ouais. parce que vous avez l'aide d'être le plus timide des quatre. Non, ah bon Non, je sais pas, je le sens pas. Peut-être, un ancien non. timide. Le, un ancien timide. <rire> parce que c'est ça, ça qui est intéressant et c'est que la plupart du temps on se dit oui mais l'audace c'est des grandes gueules quoi c'est tous des grandes gueules c'est tous des gens qui qui tapent du poing sur la table et c'est tous des meneurs vrai ou faux, faux pour être audacieux faux complètement faux pour être euh, moi j'ai bien aimé lorsqu'on parlait d'audace au début du mot doute mmh. et le mot doute en fait être audacieux c'est quoi c'est juste aller au delà du doute aller au delà de ses difficultés aller au delà de euh, ces choses, lorsqu'on a la boule au ventre, qu'on a le stress, qu'on se dit est-ce que je vais y aller, est-ce que je ne vais pas y aller mmh. Alors forcément non, on n'est pas dans un monde de bisounours, et euh, on se dit voilà, est-ce que je vais avoir le courage d'aller plus loin mmh. Donc c'est ça pour moi vraiment l'audace, et justement en parlant de timidité, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on qu soit timide, qu'on soit euh, confiant sur ce qu'on est d'ailleurs, en général, la plupart des personnes ont des difficultés, à. Enfin, la plupart des personnes manquent de confiance en elles, de façon générale. Mmh. Lorsqu'on parle à 80% de la population, il y a toujours ce manque de confiance en soi. L'idée, c'est de savoir se dépasser et d'aller un petit peu plus loin. Ouais, bah alors ça, c'est toujours pareil. C'est de se dire, est-ce qu'on en prend conscience dès que l'on est tout petit, Yannick Ou est-ce qu'au fur et à mesure, la vie fait que vous avez pris des gifles et vous avez mangé la poussière de temps en temps, vous vous êtes forgé une certaine carapace et donc, du coup, vous avez cette détermination qui vous permet d'avoir de l'audace Je crois que c'est une question d'étape et, et une question de comment est-ce qu'on se représente l'échec. On prend des, des bûches, tout le monde en prend. Et moi, j'en ai pris dans ma carrière énormément. Euh, c'est pas ça qui nous empêche d'avancer. C'est mmh. ça qui fait que finalement on devient audacieux, c'est qu'au au fur et à mesure des échecs, finalement on grandit. Mmh. Vous avez quand même le sentiment qu'on peut tous être audacieux Absolument. Ouais. C'est un choix. On a cette conviction profonde. Mmh. On l'a tous en nous, le problème c'est de pouvoir l'exploiter. Absolument. Je viens même plus loin Marc, Michel. non seulement on l'a tous en nous, mais on a tous à un moment donné de notre vie, et ça c'est important de le réaliser parce que ça nous aide à avoir confiance en nous, on a tous à un moment donné de notre vie fait preuve d'audace. Mais on ne s'en rend pas compte parce qu'on ne l'a peut-être pas défini comme tel. Euh, un truc tout simple Apprendre à marcher, on s'en souvient pas Mais c'est faire preuve d'audace On mmh. se lance et on n'a pas peur de tomber oui, Ça c'est des automatismes euh, Oui mais c'est devenu un automatisme Parce qu'on l'a appris mmh. jour après jour mmh. Mais on a toujours fait face Ou en tout cas on a toujours eu le choix de prendre des décisions Et il y a eu des décisions qui nous ont peut-être fait peur Et qui ont réussi L'audace ça, ça a différents niveaux Mais on, mmh. Je pense que l'audace fait partie de de l'ADN humain, de toute mmh. façon. Bon, On est tous quasiment de la, de la même génération, Moi, je suis un peu plus jeune, mais... Euh, <rire> le truc, c'est de se dire, est-ce qu'on peut encore être audacieux aujourd'hui, en 2015, en France, parce que c'est vrai qu'on nous rabâche à longueur de temps, et tu disais, Michel, avec l'ensemble des infos, et c'est vrai que c'est pas très réjouissant, euh, sur le, le monde de l'entreprise, sur le fait d'entreprendre, de, de créer, de mettre en place sa structure, et d'avoir ses, ses on va dire sa, sa, sa propre son propre job. Est-ce qu'on peut aujourd'hui encore faire les choses, Isabelle euh, Est-ce qu'on peut se lancer et être véritablement aussi audacieux qu'on vous donnait l'être ben, Je pense que justement, il y a une urgence à le faire. Euh, que le monde extérieur, euh, oui, il y a des obstacles, il y a des difficultés, il y a des contraintes. Euh, mais il faut se lancer dans la vie. Il faut se lancer, effectivement. Il, euh, on, on, rien n'est garanti. On est mmh. bien d'accord. Oui, mais on peut mais... se lancer quand on a 20 piges. Quand on en a 40, ça commence à être déjà beaucoup plus risqué, non Au contraire. Non, pas forcément. Non. Pas forcément. Non, la non, question, non, non. c'est pourquoi ben pourquoi Parce qu'on parce qu a des obligations Pourquoi Parce qu'il y a des enfants Parce que la prise de risque, on n'est plus seul Parce qu'on a mmh. structuré une famille Et que quand on a 20 ans, on peut prendre ce risque-là En se disant, il n'y aura pas de répercussions si je me plante Et à 40 piges, il peut y avoir des répercussions Voire dramatiques parfois Donc c'est là où c'est vrai. C'est tout à fait vrai. c'est vrai Bien entendu, ben après tout, tout, en effet Avoir de l'audace, c'est pas non plus être téméraire Et se lancer mmh. la tête baissée Être audacieux, c'est aussi évaluer La prise de risque, c'est aussi évaluer euh, Le... le, le la chance que nous pouvons avoir de réussite ou parfois même d'échec. Hmm. Euh, mais je pense que les esprits audacieux en France, nous en avons de tous âges. Et euh, des entreprises, elles en créés régulièrement, hmm. même s'il y en a qui ferment, on est d'accord. Mais euh, l'audace, ça, ça, ça s'apprend et ça, ça s'applique à tout âge. On parle constamment de... Isabelle, oui. Oui, euh, je... On... oui. oui pardon, je voulais simplement dire... Euh, parce qu'en fait, euh, moi j'ai trouvé véritablement le, la profession et le job que j'aime faire, tard vers les 40 ans, justement. Ouais. J'ai vraiment beaucoup bourlingué, j'ai cherché, j'ai pas trouvé, et à 40 ans, j'ai compris ce que je voulais faire. Ouais. Donc, je ne suis pas partie tête baissée, hein, il a fallu euh, s'organiser avec la famille, etc. Mais on l'a rendu possible, donc c'est tout à fait possible. Et aujourd'hui, euh, j'exerce une profession que j'adore. Et mmh. ça a été sur le tard. Oui, le problème, c'est de se dire aussi que euh, l'entourage est extrêmement important, oui, vous le disiez il y a clair, une seconde, et qu'à partir du moment où on se lance dans cette aventure-là, même si on le ressent intérieurement, et on sait que, foncièrement, c'est ce qu'on a envie de faire. Et je trouve qu'il y a beaucoup de paramètres qui doivent rentrer en ligne de compte et qui doivent être en adéquation avec notre état d'esprit. Oui. Et c'est là où ça risque de bloquer parfois, non Parce oui. que le point important, c'est pas forcément que... Nicolas de... C'est au niveau de la définition de l'audace. L'audace, c'est pas dire qu'on est tête brûlée. C'est pas dire qu'on va foncer directement et aller dans le, dans le tas. C'est oser. Euh, déjà oser au moins. C'est oser. Ouais. Mais avant oser, il y a le mot choix. Et dire, savoir... Est-ce qu'on a le choix aujourd'hui Oui, j'ai le choix de faire ça, ça, ça et ça. Ouais. Et après, je vais réfléchir quelles sont les conséquences de mes choix. Est-ce que les conséquences vont être positives, négatives Est-ce qu'il va y avoir des bonnes choses à garder ma situation actuelle Est-ce que je vais avoir des bonnes choses à sortir de ma situation actuelle mmh. Est-ce que je peux garder des bénéfices de ma situation actuelle mmh. avec la nouvelle Donc tout ça, c'est le... Mais c'est déjà de une gymnastique intellectuelle euh, qui est particulière. Euh, tout ouais. le monde n'est pas capable, Yannick, hein, de faire ce genre de cette démarche-là intellectuelle. Peut-être pas naturellement, mais elle peut apprendre à le faire. On peut apprendre à faire ça. Absolument. Il y a des ouais. techniques, des méthodes. Bien sûr, il y a plein de méthodes. La PNL en fait partie, d'ailleurs. Euh, mmh, on le, va, le, le va le voir tout à l'heure. Ouais. Les études en neurosciences aussi le, le, le démontrent de chaque jour, même si c'est assez récent que. En fait, la pire des choses pour quelqu'un qui a le ressenti de l'audacieux, c'est de ne pas l'être. C'est-à-dire que le type qui a ça en lui et qui sent qu'il lui faut pas grand-chose pour démarrer et pour se lancer et qui en fin de compte reste sur retenu par, par peur ou parce que voilà il n'ose il, il pas. quoi Et La différence se joue souvent dans ce pas grand chose dont vous faites allusion. Ouais, c'est souvent, on se dit, on a tous les moyens. Vous savez Parfois il y a des gens qui disent, j'ai jamais de chance dans ma vie, oui, mais le nombre de vrai. fois on a laissé passer la chance parce qu'on a mis nos priorités ailleurs. On parle d'audace, mais l'audace c'est pas seulement pour les grands choix, l'audace c'est aussi pour des Petit choix tout simple, mais on se laisse parfois happer par la vie, mmh. on se laisse happer par la télévision, par Internet ou par d'autres activités qui, qui disent « bon, on le fera demain ». L'audace, c'est aussi à un moment donné se dire de se décider « je vais le faire maintenant » quand mmh. on a en effet tous ces paramètres qui nous rassurent. Et même quand on n'a pas peut-être tous les paramètres, il faut à un moment donné se décider de se lancer. Mmh. Parfois, c'est juste un tout petit peu. Et c'est ce tout petit peu qui fait que parfois, les gens n'y arrivent pas, ou en tout cas, ne se lancent même pas. Ne se lancent pas, comme ce tout petit peu qui fait que certains arrivent oui, hein, et arrivent à s'épanouir complètement exactement. et Voilà. Marc Leval, le Mac de la Radio. Une journée spéciale demain, nous serons le 25 et demain c'est la journée de l'audace. Elle a été désignée par ce petit groupe qui est avec moi euh, dans le studio aujourd'hui. Ça va se dérouler demain à la salle Nogaro. Il y aura à Toulouse, hein, il y aura bien sûr pas mal de, de conférences. On verra le détail dans la deuxième partie de cette émission. Laissez-moi à vous les présenter une nouvelle fois Isabelle Colkins qui est avec nous, conférencière et coach. Il y a Michel Poulart, bien sûr, expert en optimisme et Présent. leadership positif. Magnifique. Euh, la Ligue des Optimistes, ça c'est quand même, et ça c'est fantastique, il faudra en toucher deux mots aussi. Yannick Alain qui est euh, formateur et, et conférencier en stratégie d'excellence pour professionnels de la vente. Et puis, euh, il y a Nicolas Pen qui est là aussi fondateur d'une nouvelle discipline. Il va nous, nous la présenter, c'est la fameuse PNL Marketing. Euh, bien sûr, l'optimisme, l'audace. Je disais également la confiance en soi, la communication positive. Tout ça, c'est la même famille, Michel Oui. Ils, ils, ils se touchent les uns les autres. Sont, ouais. Quand on touche à la confiance en soi, l'optimisme, on, on a besoin d'aller toucher tous ces petits points, ces éléments de vie hum. Mais ils ont tous affaire l'un à l'autre. Alors c'est là où ça pose un vrai problème, Isabelle Colquine, c'est qu'à un moment donné, c'est une question d'éducation. Et c'est là où on a un problème en France, parce que et on le dit, et Dieu sait qu'on a fait les thématiques comme ça, sur cette nouvelle génération, sur les enfants, sur nos enfants, et la manière dont on va leur inculquer les choses. De deux choses l'une, soit on les pousse en disant, il faut essayer, même si tu tribuches, on peut se relever, on peut recommencer et on peut aller de l'avant. Soit on se dit, bon écoute... Euh, joue la carte de la sécurité, ne va pas d'engager dans des trucs où il y a des risques. C'est ça Et en France, oui. on est plus dans la deuxième option, j'ai l'impression. Hein tout à fait, tout à fait. Moi, je pense que euh, d'abord, on est encore toujours dans un rapport de force au niveau des relations. On travaille, enfin, on vit beaucoup au niveau de, de l'autorité en France. Que ce soit dans les rapports parents-enfants, professeurs-élèves, il y a tout le temps un rapport d'autorité mmh. qui n'existe pas dans les pays anglo-saxons. Et du coup, la qualité du dialogue est complètement différente. Et la mentalité derrière aussi, elle suit mmh. derrière. Mmh. Mais alors le, le problème, c'est qu'on euh, a le sentiment, puisque c'est une question d'éducation, que les choses ne vont pas franchement évoluer. Si on, est, on a l'impression que c'est ancré comme ça dans nos gènes, à la française, le problème franco-français. Ah non, alors là, je me bagarre non, pour ça. Vrai. Je me bagarre. Un je suis française, d'abord, ouais. mais j'ai un vrai problème avec la mentalité française, où tout le monde pense que tout est statique. Euh, moi, on me pose des questions parce que j'ai le bonheur d'intervenir dans des lycées, dans des universités, et on me dit... J'aimerais prendre la parole, mais je voudrais ne plus avoir peur. J'aimerais prendre des décisions, faire des choix, mais être sûr qu'ils soient bons. J'ai dit, mais non, la vie ne fonctionne pas comme ça. Heureusement d'ailleurs, qu'est-ce qu'on s'ennuierait sinon? Ouais. Et on, est, on, est, on, on, on nous fait grandir avec une idée que la vie est complètement statique et qu'il faut se sécuriser. Mmh. Je vous disais que j'intervenais dans les lycées. Euh, je donne des cours en fait de confiance en soi à l'université à Toulouse. J'interviens oui, oui, auprès de lycéens. D'ailleurs, sur les cours de confiance en soi à Paul Sabatier, euh, ils ont été proposés il y a deux ans de ça pour la première fois. Les étudiants devaient venir s'inscrire au secrétariat. Ils n'avaient jamais vu ça. Tous ouais. les étudiants voulaient participer à ce cours, c'est incroyable. incroyable. Il y a une demande, c'est pour ça qu'il faut être optimiste justement. Quand je donne tous ces cours et quand j'interviens dans les lycées, je vois le bien que ça fait à cette jeunesse. Ils sont en demande et ouais. ils nous disent systématiquement « Mais pourquoi on n'apprend pas ça à l'école Pourquoi on nous parle pas de nous Pourquoi on nous apprend pas à gérer le stress Pourquoi on nous parle pas de nos émotions ?» Et ils se découvrent soudainement. C'est magnifique ouais. Donc, je pense que ça arrive beaucoup trop doucement. Oui, trop tard, surtout. Ça veut dire qu'on a... n'en non, qu fait est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard. Je dis trop tard parce que ça veut <rire> dire qu'il y a des générations qui ont été gaspillées. Quoi. Oui. Oui. oui, mais à l'échelle bon. de l'humanité. Oui, évidemment. Ah, voilà. Mais bon, oh, non mais Voilà. Si on pense à Jésus-Christ, c'est sûr, sûr que là, on peut y aller. Nos enfants auront ah, des enfants. <rire> oui, aujourd'hui, on n'y arrive pas pour oh nous. Oh Faisons-nous pour nos enfants. Ça, c'est Michel. Hein. Vous l'entendez, l'optimiste de base, bien sûr, <rire> qui est là. Oui, pas bah, bah, pour nous, mais nos enfants. Oui, non, mais c'est sûr. Non, mais c'est vrai que c'est assez incroyable, et c'est ce qu'on disait aux antenne c'est qu'il n'y a pas ces cours qui sont systématiques, qui devraient être systématiques. Écoutez. Encore une fois à Toulouse à la TES, justement il y avait des étudiants qui voulaient faire de cours de prise de parole. Ils voulaient apprendre à prendre la parole justement. Mmh. Il n'y avait pas de cours. Donc ils ont été voir le directeur. Il dit voilà, on va vous trouver une coach formatrice et maintenant voilà, on fait les cours. Hmm. Mais ils sont en demande et donc maintenant ça va certainement être intégré dans les cursus. Donc c'est en train de bouger. C'est trop lent, mais c'est en train de bouger. Ceci heureusement. dit, heureusement. Ceci dit, il est jamais trop tard. Hein. On l'a dit. Euh, Yannick, Alain, vous vous êtes autodidacte. Ça veut dire que vous n'avez pas appris ça quand vous étiez à l'école ou l'avez appris un peu plus tard Oui, tout à fait. Euh, Je l'ai appris euh, à, la, à la force de mes échecs, j'ai envie ouais. de dire. À force, euh, déjà, de gifles, hein. à force de prendre des gifles, exactement. <rire> à force de prendre des Déjà, j'étais pas doué, j'étais une turne à l'école. Comme ouais. dirait mon ami Maïté Quintana, je suis vraiment, j'étais vraiment nul. Et euh, je me rappelle, mon grand-père me disait, oh, toi, si tu ne dis pas à l'école, tu finiras. Ou maçon et tirant un l'EP. C'est-à-dire qu'à l'époque, le lycée professionnel, c'était juste la louse. C'est vrai, c'est vrai. c'est vrai. Et, euh, et donc, voilà. et donc euh, au final, ça ne m'a pas empêché de, ben voilà, de finir directeur commercial à 26 ans, ce qui est assez jeune, ouais. euh, sans vouloir me la péter. À, à 33 ans, j'étais directeur général d'une société qui génère plusieurs millions d'euros. et Aujourd'hui, je suis coach et je vis de ma passion. Ouais. Je vis de ce que j'aime. Alors, la transition entre le moment où vous avez cette situation confortable de vie et professionnelle, parce que c'est une évolution et on pourrait se dire, bon bah ben voilà, il a 30 piges, il dirige cette, cette entreprise, il gagne plus plutôt bien sa vie. Et là, il va passer à coach. Bah écoute, la transition la, a la, dû la tra être... La transition, difficile, a été, euh, En fait, oui, elle a été très dure, parce que ça a été la douleur, en fait ma, la transition chez moi, mm. puisque ma, ma femme a eu un accident, j'avais 24 ans, une, un gros accident de voiture qui l'a rendu tétraplégique. Et euh, je crois que euh, pour tous les deux, que ce soit pour elle ou pour moi, à l'époque où, euh, dans les trois jours on s'est demandé si elle allait vivre ou pas vivre, mm. je pense qu'à un moment donné, je me suis dit, hey, pourquoi je m'emmerde pourquoi ouais. est-ce que je ne ferais pas ce que j'ai envie de faire C'est là où on se dit que la vie est courte Absolument. et qu'effectivement il faut la prendre. À... Je souhaite à personne d'avoir un, un, une expérience comme on a eu avec ma femme. Ouais. Euh, mais... Euh, ceci dit, moi ça a été un accélérateur parce qu'à 24 ans, j'étais paumé à 26, j'étais directeur commercial mmh. mais, Alors, pardon de poser cette question, s'il n'y avait pas eu ce drame dans votre vie, est-ce que vous seriez parti dans la même, euh, sur le même chemin J'ai quand même toujours été intéressé aux relations humaines, J'ai toujours été intéressé au développement personnel, j'ai toujours lu beaucoup de bouquins là-dedans certainement que j'aurais évolué d'une autre manière peut-être de manière moins fulgurante mais j'aurais évolué de toute manière, mmh. puisque c'était mon, mon, on va dire mon ADN Alors Michel Poulart, l'optimisme évidemment qui engendre l'audace ou l'audace qui engendre l'optimisme je ne sais pas comment est-ce que vous êtes tombé dans cette euh, cette marmite vous ça Vous êtes né mon... avec ça oh, je suis né avec ça. C'est vrai Je suis né avec ça. Ah, et bravo, puis... merci papa, maman. Et alors, puis, hein. Oui, j'ai le bonheur d'avoir eu des parents, et d'ailleurs ils vivent toujours, d'avoir ouais. des parents qui ont toujours été optimistes. Et je me souviens de mes parents, qui, euh, mon père qui souriait dans toute situation et qui arrivait à faire des blagues dans les situations les plus... Alors moi, je parle avec le recul parce que j'avais ce regard d'enfant. mais Moi, je me souviens de parents qui souriaient tout le temps. Ouais. Et quand il y avait des difficultés, je me souviens que mes parents nous renvoyer toujours ce sourire, on va s'en sortir, on va y arriver, il va y avoir des situations, et forcément, euh, euh, ça, ça fait partie de votre éducation, et ouais. ça c'est vraiment presque de l'ADN en effet. Oui. Ouais. Est-ce que quand on a été éduqué comme ça, vous avez des frères et sœurs Oui, on il est huit à la maison. Des... Vous êtes huit, effectivement, c'est une ouais. belle fratrie. Ils sont tous, ils ont tous cet optimisme-là Non. Parce qu'ils ont été élevés de la même manière mais Exactement, mais après on est tous différents, c'est comme dans toute famille, euh, <coughs> on est tous différents des uns des autres, et c'est exactement pareil chez nous, j'ai des frères et des sœurs qui ne sont pas pas aussi optimiste que je peux l'être, ou que nos oui. parents peuvent l'être, mais euh, ça aussi c'est un choix. Ensuite, il y a, on, on parlait tout à l'heure euh, en off de, de, de, de neurosciences, aujourd'hui il est prouvé que nous avons des propensions à être plutôt optimistes ou pessimistes, oui. vraiment. Et donc, ça on peut rien y faire. On peut rien y faire. Ça c'est génétique on va dire. C'est voilà. comme une propension à être plutôt heureux ou plutôt malheureux, oui. voilà. En revanche, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut y travailler. C'est qu'on peut, en effet, s'exercer. Et en effet, euh, comme pour tout muscle, toute autre compétence, on peut, on peut tout apprendre. Si demain, vous voulez être maçon, vous allez en effet suivre des, des, des leçons, coupons. des cours, ouais, vous devenez ouais. maçon. Mmh. Si demain, vous voulez apprendre à jouer du piano, vous allez suivre du solfège, jouer du piano, vous apprenez. Eh bien, l'optimisme... Ça s'apprend également et il y a des gens qui sont nés plutôt pessimistes. Quand je mmh. dis plutôt pessimistes, euh, voilà, c'est parce que ils sont plutôt dans cette euh, dans cette propension-là. Et sont aujourd'hui des gens profondément optimistes parce qu'ils ont appris à être. Ils ont appris, ils à, ont appris. Ils ont appris ah. à chercher les points positifs. Voilà. Alors ont... c'est vrai qu'il y, y a deux phrases que je déteste. La première, je vous l'ai dit euh, tout à l'heure, euh, c'est sur le lâcher prise. Hein. <rire> voilà, c'est ça. je horreur de ça. Et puis alors la deuxième, c'est le fameux quand on veut, on peut. Oui. Est-ce que vous pensez, vous, dans la Ligue des optimistes et dans cette journée thématique de l'audace, est-ce que lorsqu'on veut, on peut Je vais dire globalement, je dirais oui. Je dis globalement, parce que mmh. j'aime bien un peu, euh, voilà, mmh. il, faut, il faut mettre toutes les choses Nuancez. dans leur contexte. Voilà, il faut nuancer, ouais. il y a des contextes. Globalement, oui. Quand on veut, on met les priorités à la bonne place. C'est-à-dire que parfois on s'étonne que rien ne se passe dans notre vie, mais si vous restez tout le temps enfermé dans votre maison, que vous n'avez pas vie de vie sociale, que vous restez tout le temps devant la télé-réalité ou n'importe ben, quoi, il ne est se sûr. passera rien. il enfin, y, y a famille. des gens qui se battent comme des damnés, qui ont des idées, qui passent 20 heures par jour à faire les choses, qui s'accrochent, qui s'arrachent et qui vraiment se donnent les moyens d'eux. Oui. Et ça ne marche pas. Alors la question se pose, c'est quels sont les moyens qu'ils se sont donnés mmh. Est-ce qu'ils se sont entourés de bonnes compétences Parce que bon, parfois, on a besoin des autres aussi pour réussir. Et c'est ça aussi la force de l'optimisme. Et des optimistes, c'est qu'ils ont conscience qu'ils ont besoin des autres. Ils ont une vie sociale euh, remplie. Demain, on est, à, on est à 14, on sera à 14 sur scène. D'ailleurs, je tiens à préciser que la femme de Yannick qui vient de parler, avec sa chaise roulante, sera l'une des intervenantes. Et qui parlera de l'audace dans sa vie. Et, et de être... l'optimisme Absolument. Ah oui, oui, ouais. non mais ouais, franchement, ouais. Euh, et nous avons préparé son intervention et je sais qu'Isabelle, ensemble vous avez préparé son intervention, ça va être un moment émouvant. Ouais, c'est fort. Euh, mmh. Très très fort. Mmh. Très, très et fort. ça forge l'humilité, hein, c'est-à-dire ah, oui, peut toujours courir avec nos petits bobos du quotidien. Absolument. Hein, ça c'est sûr, hein, ça c'est sûr. Euh, que, que fait cette Ligue des, des optimistes pour clore le, cette thématique La Ligue des optimistes euh, a été fondée en Belgique, elle est présente aujourd'hui dans plusieurs pays du monde, mmh. euh, entre autres en France, et elle s'évertue à propager l'optimisme, à offrir en effet également des outils qui peuvent aider les gens à être optimistes. Il y a un site qui s'appelle la ligue des optimistes.com mm. ou.fr je pense, mm. euh, sur lequel vous avez des trucs et astuces où il y a en effet des intervenants, des professionnels. Euh dans le coaching ou tout simplement qui sont plus thématiques que de, de l'optimisme, qui mmh. interviennent. Il y a également des, des dîners des optimistes qui s'organisent un petit peu partout dans toute la France, mmh. tout simplement pour promouvoir mmh. cet esprit positif. Et ça veut dire qu'il y en a qui ont bossé plus que d'autres hein, quand même, hein, parce qu'il y en a qui sont nés ah oui, avec, mais... qui ont été élu, éduqués avec, qui ont grandi avec, puis il y en a d'autres qui vont ramer un peu plus, tout à fait. parce qu'il va falloir qu'ils se forgent justement Bien cet, cet, cet, cet optimisme-là. Nicolas peine alors Nicolas, oui. alors votre, votre méthode, vous, vous avez fondé une nouvelle discipline qui s'appelle la PN marketing alors qu'est ce que c'est cette bête hein. alors qu'est ce que c'est à la base je suis formateur à un PNL programmation neurolinguistique donc ça fait un titre un petit peu ça, la classe hein. <rire> ça c'est pour draguer c'est un truc énorme je vous rassure ça fait je suis avec ma femme bon, bon, euh... <rire> bah, ouais, bah, rajouter je t'aime chérie derrière parce que sinon voilà. après, je t'aime chérie ça <rire> va être une galère hein, je le sens bon. <rire> donc alors donc vous avez créé cette euh, technique voilà à la base donc je suis formateur à un programmation neurolinguistique donc c'est un outil qui permet comme de nombreux outils en termes de développement personnel de réalisation de soi d'essayer de s'améliorer de voir comment certaines personnes arrivent à avoir des super résultats dans tel ou tel domaine et pouvoir le reproduire pour soi donc ça c'est un des postulats de base en termes de PNL et je me suis dit la PNL c'est quelque chose qu'on peut utiliser dans de nombreux domaines on l'utilise dans le développement personnel dans le management dans la vente et à côté de ça je donnais de nombreux conseils j'étais consultant en stratégie marketing je me suis dit, mais pourquoi ne pas l'appliquer à ce domaine-là, qui oui. est ma, une de mes disciplines oui. phares C'est complémentaire, visiblement. Exactement, ouais. ouais. Et donc, voilà. Et donc ça s'est fait, fait comme ça Voilà tout voilà. simplement bon Et alors du coup aujourd'hui Comme ça il y a dû oui, bosser Oui oui oui il a ah, bossé un, un petit peu voilà. Il ne pas, pas, pas oui, oui. J'invente un truc hein je... Non mais ce qui est vachement bien travail, ouais, <rire> La notion de travail je tiens La notion de travail Il s'est pas levé Il s'est dit tiens le truc Il est tombé du ouais, ciel Oui oui Parce que à vous entendre comme ça Tout est d'une simplicité extraordinaire Tout est facile et tout Vous avez pris une gifle Vous tendez la joue gauche Non mais c'est pas grave Je reprends Non vous avez bossé Isabelle ah mais complètement Ah oui je faisais partie de ces pessimistes quand j'étais jeune. J'étais terriblement pessimiste. Je ouais. pensais qu'il les avait des gens qui étaient Et j'ai l'impression. Complètement timide. Rien, ça complètement se voit, timide. Ouais, ouais. Mais voilà, on apprend. Ouais. On apprend. On et aujourd'hui, prise de parole comme ça en public, sur scène et tout, un... ça, vous... ça vous fait du bien. Ce qui me fait du bien, c'est de transmettre ce que j'ai. Eh oui, j'imagine. Voilà. Oui. Ça, c'est une force. Le Mac de la midi Le Mac de la prême. Sud Radio. La journée de l'audace demain, c'est à la salle Nogaro à Toulouse. Si vous en manquez un peu d'audace, ou tout du moins si c'est ancré comme ça en vous quelque part et que vous avez besoin d'extérioriser un peu les choses, eh bien, faut pas hésiter à aller à ce, ce rendez-vous, Michel. Euh, Qu'est-ce qu'on va y faire euh, pendant cette journée demain, qui commence en début d'après-midi Oui, à 13h30. Les, ouais. les portes s'ouvrent à 13h. Qu'est-ce qu'on va y faire Vous n'allez pas me prendre sérieux mais on va s'y amuser vrai, <rire> on va s'amuser ouais. en fait pour nous notre démarche était simple c'est qu'on on a organisé ça en s'amusant entre, entre amis, euh, confrères, potes et notre objectif c'était de s'amuser mais euh, avant tout de transmettre quelque chose, mmh. s'amuser c'est bien joli mais à un moment donné quand les gens viennent c'est également pour recevoir mais quelque chose. Mais transmettre par le jeu c'est sans doute la meilleure des méthodes hein. il, y aura, il y aura du jeu, il y aura, ouais. il y aura un petit peu de théâtral chez certains, <rire> euh, chez certains intervenants en tout cas en ce qui me concerne l'émotion <rire> il y aura de l'émotion, il y aura la musique ouais. En fait, ce qu'on va faire, on va avoir 14 intervenants qui vont nous parler un petit peu de leur vie pour que nous puissions donner des exemples concrets à l'Assemblée de ce, ce à quoi, euh, à quoi ressemble l'audace dans leur vie individuelle mmh. et euh, dans l'espoir de pouvoir en effet euh, faire adhérer le public à, à ces histoires-là. Et mmh. il y aura également des outils... Des petits exercices. Certains oui, parce qu'il faut pas. que ce soit interactif. Hein. Sinon, Absolument. 14 personnes qui font des monologues pendant une plombe, ça, au bout d'un moment, c'est un peu. Là. Alors attention, oui. ce ne sera pas une journée atelier. On ne va pas essayer de vous oui, vendre oui, ce oui. n'est pas ça. Ce n'est pas une journée atelier. Vous mm. imaginez, la salle Nougaro, c'est une salle qui, qui peut accueillir 300 personnes. Mm. On ne peut pas non plus permettre de faire des exercices à 300 personnes mm. à ce moment-là. Yannick, qu'est-ce que vous allez faire pendant la, cette séance de l'audace, cette journée de l'audace demain Alors, Moi, je vais tâcher de transmettre au, au travers de, de, de mon histoire personnelle, on va dire, qu'est-ce qui m'a permis, grâce à l'audace, on va dire de euh, d'évoluer aussi vite dans ma carrière voilà, est-ce que je peux en dire plus Pas plus Je ne sais pas. Si, si, une petite phrase. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire. Euh, vous allez lire votre CV Ou vous dire. De ouais, de, voilà, je... mais à, quel à quel moment j'ai fait ça À quel moment j'ai fait ça C'est un petit peu ça, mais c'est que, quelles sont les, les choses que j'ai. Euh, qui, à travers mon parcours, on va dire, <coughs> m'ont permis d'y arriver Je te prends un exemple. Par exemple, euh, quand Isa a eu son accident de voiture, donc c'est ma femme dont je parlais tout à l'heure, euh, je me suis retrouvé. Elle s'est retrouvée en centre de rééducation à Haute-Rive, qui est juste à, à l'autre bout de la, de la France. Elle était super loin de moi. Et je me suis il faut absolument que je trouve un taf, mais juste à côté. Oui. Ou pas loin, en tout cas. Parce que je veux pouvoir aller la voir tous les jours. Mmh. Et je cible une entreprise, une seule. Il n'y en avait qu'une hein, qui, qui fonctionnait là. Et cette entreprise n'embauchait ne, pas. Et grâce, on va dire, à ma pugnacité, parce que j'ai rien lâché. Hein, je peux te dire que je, je, j'ai rien lâché. Oui, ça s'apparente Et... à du harcèlement même. Bah, euh, un les petit peu, hein. Sincèrement, un petit peu. Les mecs, j'ai je, je, fait le pied de grue devant la boîte. J'ai, euh, j'ai, j'ai marqué sur mon CV qu'ils pouvaient m'essayer 15 jours gratuitement en tant que vendeur. Enfin, je, je vraiment, j'ai tout tenté. Et au final, ils m'ont embauché, ils l'ont pas regretté parce que j'ai rentabilisé mon salaire super vite. Donc, du coup, c'est ce genre de choses, ce genre d'astuces qu'on donne. Et en tout cas, moi, c'est ça que je vais t'écher Mais parce que ça veut dire de... que vous étiez sûr de vos compétences aussi. Absolument. En fait, c'est, euh, je pense que il oh, y a une posture très Importante que, que j'enseigne dans, dans, dans la vente, c'est que quand on, quand on nous dit non, c'est dur d'entendre non. Tu sais, quand on dit non, non, non, tu te rappelles quand tu étais petit et que tu demandais à ta mère un robot ou un, je sais pas ce qui t'éclatait ou un frisbee ou n'importe oui. quoi, elle te dit non, putain, t'as les boules. Par contre, T'as un cadeau à donner à un pote, et puis ton, ton pote, en fait, tu t'arrives pas à le voir, tu vas le harceler pour dire « Hey, j'ai un cadeau à te donner, j'ai un cadeau à te donner, je vais... tu vas lui courir après, tu n'auras aucun scrupule à insister. » La différence entre les, les, les ces deux situations, dans la première, c'est une question de posture. Dans la première, tu es demandeur, donc tu as les boules. Dans la seconde, tu es offreur. Et je pense que dans toute situation, que ce soit en recherche d'emploi, que ce soit quand tu vends un produit, que ce soit dans, dans, quand tu veux demander la femme en mariage, par exemple, tu vois, je pense qu'il faut être conscient aussi de ce que tu apportes et de la valeur que tu, que tu donnes. C'est ça, il faut être conscient de ses capacités, Absolument. conscient de ce que l'on est c'est un vrai travail d'introspection aussi. Bâtir, hein, ça sa ça. Confiance. Ouais, bâtir sa confiance. Bâtir sa confiance. Autour ça, de soi, autour mais de mais ses compétences. Et ça, il faut être aidé pour ça, on peut pas… c'est pas inné ça. Absolument. Alors, inné, euh, ouais, c'est vrai que pour ma part ça peut-être ah, peut été que un oui, petit oui, peu, oui, après les cours de vente m'ont beaucoup aidé aussi. Moi, j'ai mmh. eu des mentors aussi qui m'ont aidé, qui m'ont mmh. guidé mmh. euh, et qui m'ont aidé à avoir justement les qualités qu'il y avait en moi. Je pense qu'aussi, on a tous besoin des autres. Michel le disait tout à l'heure. Et je pense qu'il y a des gens aussi qui ont cru en moi mmh. euh, avant même que, que je crois en moi-même mmh. aussi. Il y, y a une phrase qui dit aussi, ça fait partie des phrases toutes faites qui m'agacent un peu, mais celle-là, j'y crois un peu plus, c'est être au bon endroit au bon moment. Oui, je, je, mais après je pense que ça se provoque. Je comprends qu'elle t'agace cette phrase parce que moi, euh, toute seule comme ça, elle me va pas. Ouais. Ou il y a aussi euh, l'autre phrase qui m'agace Ma aussi profondément, c'est quand il y a des gens comme vous, par exemple, qui me disent euh, du genre euh, peut-être que je vous, prise. non, mais non, pas celle-là, j'en peux plus de celle-là. <rire> non. Et qui disent par exemple, qui disent par exemple, mais euh, peut-être que tu as loupé le coche à une période de ta vie et tu l'as pas vu. Ah, oh, c'est de la merde. C'est horrible. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Parce que là, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là c'est monstrueux. Qu'est-ce que vous faites ah, à ce moment-là Vous revivez, je vous revivez si, je votre... Je vais acheter une corde d'un tabou je reviens. Oh, là. Non, non, non, non, vous revivez votre vie comme abominable. ça et ça ça vous abominable. dites à quel moment j'ai loupé le coche Et à quoi ça sert cette question ça, ça sert. Il y a une phrase qui est extrêmement angoissante aussi, c'est de se dire, arrivé à 60 piges, je ne sais pas pourquoi cette date de 60 piges, peu importe, mais arrivé à un certain âge et puis on dit qu'à un moment donné, il faut pouvoir regarder un petit peu dans le rétro, voir ce qu'on a fait de sa vie et de se dire, et si je l'avais fait et j'ai pas osé, et si je l'avais fait, et rester avec cette phrase-là en disant « mais c'est trop tard maintenant, à 68, je peux plus, en fait, mais si je l'avais fait, ce sont des questions qui suscitent des regrets. Mais c'est monstrueux. Le regret, les regrets engendrent des émotions négatives. Ce, ce qu'on va chercher chez les gens, c'est aller chercher les émotions positives qui vont les pousser à se sentir mieux, quel que soit leur contexte, mmh. se sentir mieux. Je crois qu'il faut que je m'allonge et que je parle un peu, moi. Alors, alors, <rire> Alors certes, quand il y a des échecs, il est toujours intéressant d'avoir un feedback, de ouais. faire une analyse sur l'échec pour en effet apprendre quelque chose et, et, et faire de cet échec un levier positif. Mm. Parce qu'un échec et, et reproduire à chaque fois la même chose, on aura toujours les mêmes échecs. C'est toujours intéressant d'analyser un échec, mais de se dire, j'ai raté quelque chose dans ma vie, oh là là, mais ça vous tire vers le bas. Mm. Alors on pourrait se dire aussi à 60 piges, il y a peut-être des choses que je n'ai pas faites mais qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui Qu'est-ce que j'ai encore à m'empêcher de faire Il est là l'optimiste. Je... Il est là l'optimiste. Ah, il est bon le mec. Ah, il est là l'optimiste. Hein. C'est vrai il est, là. Ah, il est à 60 ans. Il y a des gens qui, ah, ouais. qui, qui refont une troisième voire une vrai, quatrième vrai, vie. Vrai, vrai. La, la question à se poser, pas ce n'est pas qu'est-ce que j'aurais dû faire, c'est qu'est-ce que je peux faire maintenant qui fait que demain je sois satisfait de ma vie et, ouais, et, bien, ouais. et heureux. Il ouais, ouais. y, y a une phrase que j'adore et hein, qui suit ce que tu dis, Michel euh, c'est euh, le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Ah, c'est beau ça. Ça c'est une très belle phrase. Je vais la, je, je, je vais la noter, hein, parce que ah. ça dans les dîners, c'est classe. Hey, là, c ça c'est bon tu... la classe. Isabelle, si qu'est-ce que vous allez faire demain pendant cette journée de l'audace à Toulouse Je vais parler de la confiance en soi. Ah, voilà, je crois que c'est ça l'élément déterminant. Hein. Oui, oui. Euh, moi, à l'origine, enfin pas à l'origine, je suis formatrice et coach en prise de parole. Et en fait, je fais le constat euh, que effectivement, les gens venaient pour travailler des présentations ou des oraux d'examen, etc. Mais la difficulté était ailleurs. C'était un manque de confiance en soi. Mmh. Et euh, donc finalement, je travaille énormément avec ça. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, chacun peut augmenter sa confiance en soi. On mmh. peut le faire à tout moment dans sa vie. Quel qu'ait été notre parcours, mmh. quel que soit Et la notre réponse, éducation oui, oui, oui. Tous les jours, moi je vois des gens en coaching, en formation, et je travaille là-dessus, c'est impressionnant. Il suffit effectivement de diriger le regard de la personne vers son potentiel, ses talents. On a tellement le regard rivé sur ce qui ne va pas, on tire vers le bas. On la regarde avec un autre regard, et du coup la personne, elle voit ce potentiel en elle. Et du coup elle est capable de le manifester, c'est aussi simple que ça. C'est facile en vérité. Donc demain, je vais simplement... Excuse-moi Michel, juste une petite chose. Demain, l'objectif, dans, dans ma présentation, ça va être d'expliquer ce qu'est la confiance en soi et surtout, surtout de dire comment on fait pour l'inviter dans sa vie. Oui, c'est ça. Et juste sûr. pointer du doigt les petites réussites, comme je l'ai dit tout à l'heure au sujet de l'audace, on a tous fait preuve de l'audace, d'audace dans notre vie, mais on a tous des réussites dans la vie et c'est aussi les choses sur lesquelles on se concentre. Est-ce qu'on se concentre sur tout ce qui a foiré mmh. Ou est-ce qu'on peut aussi prêter attention à, à tout ce qu'on a pu réussir et, et, et moi dans mes coachings je vais chercher en effet toutes les réussites des gens mmh. et on voit les gens se redresser même, même physiquement ouais, ils se redressent c'est la fierté ah oui, j'ai réussi ça oui. mais c'est vrai parce qu'à force de de pointer du doigt tout ce qu'on n'a pas réussi et vous savez c'est comme les dictées à l'école à l'école les dictées on vous fait 18 fautes mais sur une sur une dictée 300 mots ça veut dire que vous avez combien de mots de bons Le bon ratio, est, ouais, est pas mal. Vous avez plus Exactement. de mots de bons que de mauvais. <rire> ouais, <'est> bon, mais... <rire> oh là là, c'est pas vu comme ça aujourd'hui. Mais hein, ce serait bien. Oh, mais je pense Dieu. que ce serait même encourageant pour oh, les Dieu. enfants mmh. s'ils ont une dictée de 300 mots et qu'on leur dise tu, comme naisses, la... tu as 200, 288 mots de bons. C'est comme la pub vous avez vu ce gamin qui arrive avec son butin, bulletin de notes qui, a, qui, a, qui, a, qui avait commencé avec 3, 3 sur 20 de moyenne Excellent. et qui passe à 7 <rire> et son père lui dit bravo, <rire> c'est génial, fantastique <rire> mon fils. Mais enfin c'est 7 sur 20 quand même. Il y a un contexte. Il y a un contexte, évidemment. Un mot. Nicolas, sur ce que vous allez faire demain Alors moi, je ne vais pas parler de réussite, je vais parler d'échecs. Ah bah tiens, voilà, voilà, oui, oui, ça fait ah oui, partie de la faut vie aussi. Parce que justement, euh, pour moi, enfin, je trouve euh, personne n'aime les échecs, mais c'est les meilleures, les meilleures sources d'apprentissage. Et donc je vais parler de justement ma difficulté, moi, du plus gros échec que j'ai eu d'un point de vue entrepreneurial, ouais. pour éviter d'autres personnes d'avoir le même échec et de ouais. pouvoir réussir et de ne pas, éviter pas faire les mêmes erreurs. Ouais, voilà. Le Mac de la midi Sud Radio. Marc Leval. Alors voilà, avant de terminer euh, cette émission sur euh, l'audace et cette journée de l'audace, donc demain je rappelle c'était la salle Nogarro à partir de 13h à, à Toulouse, avec ceux et celles qui sont autour de, de la table, mais pas que, hein, vous serez 14 à peu près, hein, je crois. Hein. Vous On sera se 14 personnes, euh, hein, pas qu'à peu près. Pour expliquer, euh, pour expliquer euh, la définition de l'audace, c'est comment mettre en application quotidiennement les choses avant de leur donner la parole pour la phrase de, de conclusion et alors ils font les malins en direct à l'antenne tous là parce que voilà ils sont très décontractés mais ils étaient en, en train de se poser qu'est-ce que je vais dire c'est quoi la phrase qu'est-ce que je vais donner comme phrase oh là là je ne sais pas je suis en train de l'écrire ah, il est hyper concentré bon alors on va, euh, balance. On va, on, on, on oh, va jouer balance. mais vous savez que ça c'est ma spécificité j'aime raconter ce qui se passe hors antenne parce que les gens aiment savoir Exactement. de quelle manière vous réagissez on, on pas la combien thémine, de litres très... d'eau vous buvez tellement vous êtes flippé et stressé enfin tout ça Quoi, voilà, bon. avant cela je plaisante bien sûr euh, on va jouer au standard avec euh, la mise qui vous attend Sophie au 0826 300 300 vous savez que pour clore cette semaine notre partenaire c'est le fameux hockey corral avec la 50 e saison c'est ce parc d'attractions qui se trouve à -les Pins dans l'univers des cowboys hockey corral Pacific Red Road vous allez nous appeler car il y a évidemment des places à gagner pour 4 personnes une famille complète que l'on invite pour cette saison 2015 0826 300 300 à Hockey Choral, rendez-vous donc à Cuges les pins Il nous reste, regardez, deux minutes dans le timing, qui commence, honneur aux femmes Isabelle, c'est à vous, dites-nous, qu'est-ce qui pourrait, quelle est la phrase que vous allez nous dire, qui pourrait nous inciter à venir demain à la salle Nougaro pour participer, en tout cas écouter cette journée de l'audace. Alors moi j'ai pensé à une phrase que j'aime beaucoup de Thomas Edison, qui est la personne qui a inventé l'ampoule. Oui. Et qui dit que si nous faisions tout ce que nous sommes capables de faire, oui. nous nous surprendrions. Vraiment. J'en suis sûr, Vous avez complètement c'est une très ouais, belle phrase. effectivement. Ouais. Yannick euh, qui a écrit sa phrase et qui va la lire parce qu'il ne peut pas la mémoriser. Elle est écrite en phrase <rire> <en rire> absolument. Euh, quel salaud. Le fou. Alors, qu'est-ce que c'est euh, ça L'audace, en fait, c'est l'audace. J'aimerais euh, parler d'une citation d'un garçon que j'aime beaucoup, qui s'appelle Yannick. Voilà. <rire> Un est grand lui. sage, Toulouse. Oui. Euh, bon, pour moi, c'est apprendre à se défier soi-même pour devenir meilleur et donc oserez-vous venir demain vous défier vous-même Exactement, ça, ça va être une, euh, un rendez-vous incontournable. Euh, Nicolas Oui, alors moi, on a parlé d'audace avec le mot de choix, mmh. l'idée de choix. Vous avez le choix, soit vous faites ce que vous faites d'habitude demain, ou soit vous prenez le choix de venir vous éclater avec nous. Ah voilà, exactement. Et d'en savoir plus, et faire ce travail d'introspection et puis cette remise en question qui peut amener à changer de vie hein, par la suite. Hein, quand on prend conscience des choses. Bon alors je ne dis pas le meilleur pour la fin, parce qu'à un moment donné, ça serait vraiment du favoritisme déplacé. Mais enfin, euh, Michel, quelle est la phrase qui pourrait nous inciter demain à se rendre à la salle Nougaro à Toulouse Transmettre une énergie qui donnera à tout le monde envie d'oser se lancer, d'agir malgré les difficultés. Et je vais même plus loin... Et si on vous offrait à vos auditeurs 5 places gratuites oh bah Tiens, -ce voilà que vous en bah Si vous êtes dans la région toulousaine et que vous voulez aller voilà, voir appelez, sur scène, donnez votre nom. Euh, en tout cas, nous bah aurons bah, vos coordonnées. C'est vrai, on peut lancer là Vous pouvez lancer. Allez, super. On offre 5 places gratuites pour les auditeurs de Sud Radio. Ah bah très bien, formidable. Merci de cette initiative. 0826-300-300. Et Sophie va vous récupérer au standard. Je voudrais vous remercier tous infiniment. Isabelle Kolkins, euh, Michel Pollard, bien sûr. Yannick Alain et Nicolas Penn. Vous êtes euh, des leçons à vous seul. Et j'ai trouvé ça est est extrêmement enrichissant. Non, c'est très sincère ce que je dis. Vous avez merci. de la chance d'avoir cette maîtrise intellectuelle que certains n'ont pas, dont je fais partie. Bonne <rire> on fin midi <rire> Merci, merci. <pour rire> Salut à ouais. tous.